Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto, où je suis très très contente de vous retrouver. Un verre, la mèche à bougie avec son pied, de la cire blanche, si vous voulez de la cire de récup, du gel cire, des déco en sucre, une casserole esprit pour faire chauffer la cire, et des outils pour bien travailler. Et j'ai oublié une petite pince. À Ben Marie, on fait chauffer nos restes de bougies. La cire est en train de devenir complètement liquide. On va bien nettoyer notre fond de casserole avant de faire une autre couleur. La cire de recyclage elle est un petit peu sale et quand la cire sera plus froide, on va bien tirer avec une pince, on va bien tirer la mèche. J'avais des restes de couleur bleue, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. On peut toujours jouer avec les bords. Et un peu de violet. Et maintenant, on va prendre la cire à gel. E on la fait fondre. No? Avec une pince, je vais rajouter mes décorations en sucre, ça je peux enlever, ma mèche ne va plus bouger. et voilà et je laisse sécher avant de rajouter encore de la cire Et maintenant, je vais faire un, un petit peu d'effet glace sur les bords. J'ai rajouté de la cire blanche avec de la cire gel, à peu près une égale quantité, et je laisse tout devenir bien liquide. Dernière touche, la glace avec les paillettes. Je suis très contente de cette bougie, de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt avec Karobi.